Voilà trois ans que l'on vient au salon du véhicule de loisirs qui se déroule au Bourget à Paris. La première fois que l'on s'est retrouvé à parcourir ces longs couloirs bordés de milliers de camping-cars de tout genre, on était un peu perdu. Aujourd'hui, on a une bien meilleure vision de ce monde et nous nous sommes donné les moyens de recueillir le maximum d'informations pour vous débroussailler un petit peu l'horizon. clair, le marché du camping-car se divise en quatre grands groupes que sont Pilote, Rapido, Imer et Trigano. Ces quatre grands groupes possèdent la majeure partie des marques sur le marché. Il en existe 80 qui sont commercialisés en France, alors pas évident de s'y retrouver. En arrivant sur ce salon des véhicules de loisirs, le salon VDL, qui est le premier salon du camping-car de France, nous avions juste envie de faire le point D'abord avec le président du syndicat des véhicules de loisirs, UnivDL, pour avoir une vision sur la globalité du marché. Le camping-car est un produit en plein développement parce qu'il est poussé par trois valeurs fondamentales, la liberté, l'économie et l'écologie, et qui bénéficie d'une chance énorme par rapport à la démographie de l'Europe où les, la, la population de plus de 57 ans, notre clientèle, est en permanente euh, progression et de plus, euh, de plus en plus en bonne santé, ou, ou en, en bonne santé de plus en plus longtemps. Donc ce qui veut dire qu'ils euh, bah, vont acheter leur camping-car, plus nombreux, et ils vont le garder plus longtemps ou ils vont en acheter plusieurs, puisque euh, en moyenne on constate qu'un camping-cariste achète trois camping-cars euh, durant sa, la période où il utilise le camping-car. De notre côté, ce que l'on peut observer, ce sont les tendances 2020. Alors en résumé, les tendances 2020, c'est quoi C'est la progression des fourgons aménagés et des vannes, le développement des camping-cars plutôt compacts avec des lits pavillons. On remarque aussi beaucoup de camping-cars avec un aménagement de salons face-face. On retrouve une bataille des constructeurs qui est assez importante sur le segment de marché des primo-accédants. Et enfin, au niveau des tendances, la décoration intérieure, le design, ressemble désormais à celui de la maison. Le choix des matériaux, les textures, les lignes, les coloris sont définitivement modernes et cossus. Maintenant, on vous donne un petit aperçu non exhaustif des différentes marques de camping car et de vannes. Qui mieux placé que les marques elles-mêmes pour mettre en avant leur ADN On s'est placé en tant que visiteur et on est allé questionner les marques pour vous. On est ici chez Benimar et Benimar se positionne vraiment sur les primo-accédants avec des camping-cars à prix hyper contenu. C'est ce qu'on développe depuis 5-6 ans. S'occuper des primo-accédants en leur configurant un véhicule prêt à partir. Où il n'y a pas besoin de s'asseoir, de savoir qu'on peut négocier des petits accessoires, des choses comme ça. On leur met tout ce qu'il faut dans le véhicule, jusqu'aux produits toilettes, jusqu'aux cales de roue. Et on leur dit voilà, ce véhicule il est prêt à partir, la batterie est connectée, le, la télé est connectée et on vous fait un prix super sympa parce que nous, en fait, en usine, on n'a pas d'option sur ce véhicule-là. On les rentre, on les produit à raison de presque une vingtaine par jour et on vous permet d'accéder à un véhicule bien équipé, confortable, qualitatif, mais à un prix marché qui est sous la barre des 50 000 euros. L'idée, voilà. c'est d'avoir de, de, de rassurer le client qui ne connaît pas le monde du camping-car et de lui permettre d'être heureux dans son camping-car pour que demain, il soit content de son véhicule et qu'il revienne chez nous ou chez quelqu'un d'autre, en tout cas qu'il soit heureux de partir en camping-car parce qu'il va en parler, il va continuer à donner envie à d'autres futurs acheteurs à rouler en camping-car. Voilà. Oui. Et puis tout doucement on a avancé comme ça et maintenant on sort l'intégrale, toujours avec un objectif prix très serré, mais sans être un véhicule au rabais, en conservant quand même des belles finitions, des meubles modernes, enfin des choses comme ça. Et bon, il semblerait que ça, que ça fonctionne bien. Donc voilà, la grosse nouveauté chez nous, c'est euh, nouvelle intégrale avec un prix autour des 63-65 000 euros pour avoir un beau véhicule. Et puis on est capable maintenant, et je suis le premier surpris, on vend des véhicules avec un pack hiver plutôt dédié au pays du Nord. On a une ligne spéciale qui s'appelle Nord Photocap qui est dédiée à la Scandinavie qui comporte gros moteurs, boîte automatique, pack hiver et chauffage Aldé sur un véhicule qui sort à 72 000 euros, qui est très très compétitif. Benimers ce sont des gens qui sont foncièrement camping-caristes dans l'âme, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller chercher des idées pratiques. Il y a toujours des grandes tables, des grands salons et puis des tas de petites astuces comme ça, comme vous pouvez voir ici dans cette cuisine, où on va pouvoir ouvrir directement une grande baie vitrée sur l'extérieur, mais aussi comme des petits détails comme ça, comme cette, ce, ce, ce placard coulissant dans lequel vous allez pouvoir ranger des bouteilles ou alors le frigo, qui est un frigo a priori standard, mais avec deux portes pour pouvoir également euh, aller euh, poser des bouteilles au frais, euh, des légumes, euh, etc. Ce que vous allez vouloir, mais sans avoir à ouvrir le frigo en entier. Benimar fait des véhicules qui sont à l'écoute des camping-caristes. Ici, on est dans un véhicule qui est prêt à partir pour cinq personnes. C'est-à-dire que vous allez avoir la capucine avec les lits des parents. Mais à l'arrière, venez voir. D'habitude, dans un camping-car, on est toujours obligé de baisser la table pour faire dormir le petit dernier. Ici, vous avez des lits pavillon électriques à l'arrière avec une particularité. Ici, en haut, on a un lit, une place. Et en bas, un lit suffisamment grand pour pouvoir accueillir deux enfants. En fait l'innovation chez nous c'est permanent, c'est dans notre ADN depuis la nuit des temps, donc on continue d'innover encore et cette année ça peut être cette chose comme ça, c'est un camping-car avec une double vasque à l'arrière, c'est unique sur le marché, donc lit central la nuit et double vasque le jour. Donc ça veut dire une grande salle de bain qui permet d'avoir complètement ses aises Absolument, une suite parentale en moins de 6 mètres carrés. Ah, on peut jouer sur de l'innovation un petit peu plus, j'allais dire, classique entre guillemets, pourtant unique sur le marché aussi. On va jouer sur un véhicule, toujours un camping-car, 6m36 la taille d'un grand van dans lequel tu auras à la fois un dressing à l'arrière et tu auras à l'avant un immense salon pour 5 ou 6 personnes à table. D'abord on vient chez Chausson parce que c'est une grande marque française et qui est réputée depuis très très longtemps, mais on vient, notre ADN à nous c'est l'innovation et depuis très longtemps et chaque année on essaye et on réussit jusqu'à maintenant à proposer au public des véhicules qui n'existent pas ailleurs. Aujourd'hui, la tendance du marché chez nous, elle est plutôt sur le véhicule premium avec beaucoup d'assistance à la conduite grâce au nouveau Mercedes Sprinter. On a aujourd'hui euh, pratiquement 80% de la gamme qui est sur le Mercedes Sprinter. Euh, sur, on travaille aussi bien avec euh, la tête motrice traction que qu'avec euh, la base Mercedes en elle-même, donc châssis et propulsion et déclinable en 4x4. Euh, voilà, on a des produits qui sont aujourd'hui adaptés au marché français avec le nouveau Trempe S qui intègre un salon face-face, notamment Grand lit Central, euh, chose qui plaise euh, à notre marché euh, national. Et puis on a également euh, des produits qui sont axés plus euh, sur euh, le haut de gamme, voire le luxe, euh, avec les nouveaux BML qu'on a derrière moi, où on a euh, des véhicules qui sont euh, sur des, des, des gros formats, euh, des, des intérieurs très très généreux en espace, euh, des ambiances très, très contemporaines. Donc euh, voilà, ça ce sont vraiment les axes euh, actuels d'IMER aujourd'hui. Beaucoup de choses qui se sont passées chez Roller Team entre 2019 et 2020. Il faut déjà savoir que c'est une marque qui a euh, vraiment augmenté au niveau des ventes entre 10, 2019 et 2020. Et euh, ce, qui est, ce qui est agréable, c'est qu'ils euh, ne euh, sont pas trop reposés sur leur laurier. Ils ont mis un, un gros coup de sabot dans la, dans la fourmilière et ils ont continué à, à améliorer le produit, notamment en termes de, de finition et en termes d'équipement de, de série, euh, mais sans forcément augmenter le prix. Et ça, c'est plutôt pas mal. On est beaucoup sur du lit central, euh, lit central salon face-face ou salon face-route. Pour leur team, c'est l'une des seules marques qui continue à proposer du 5 places carte grise euh, sur du profilé et de l'intégral. Donc ça, c'est bien. Donc beaucoup de, voilà, de, de, euh, de lits centraux. Ils commencent à innover un petit peu avec une gamme Go, la gamme Go, c'est des véhicules où c'est tout fait, on est à moins de 50 000 euros, tu as le store, le panneau solaire, l'antenne, la télé, c'est tout posé d'usine, tu, tu prends le véhicule et puis tu pars en vacances avec, donc ça c'est bien, des prix qui sont super maîtrisés, et ils ont même recommencé, parce que c'était le cas avant, à refaire du véhicule un petit peu plus haut de gamme, donc pour aller chatouiller d'autres marques un petit peu plus haut de gamme, donc avec ouais, la gamme Zephyro, on va être sur du... Ouais, on va rentrer dans, le, dans, dans du milieu de gamme sérieux. Quoi. Donc, euh, donc voilà, une marque qui, euh, qui pousse. Camperev, c'est euh, une marque de, de fourgon aménagé. Donc nous on, on fabrique uniquement ce type de, de produit sur, le, euh, sur le, le véhicule de loisirs. Et c'est une marque qui est spécialisée dans le fourgon aménagé depuis maintenant plus de 40 ans. Euh, cette marque Camperev appartient au groupe Rapido et donc nous avons nos, nos, tous nos produits sont fabriqués au sein de l'usine Rapido à Mayenne. Le marché du fourgon aménagé s'est beaucoup développé depuis on va dire 5 ans. Euh, là aujourd'hui on a un marché du fourgon qui atteint 40% de, de, de part de marché sur l'ensemble du, du véhicule de loisirs. Donc ça, ça, ça a progressé on va dire, à deux chiffres depuis, euh, depuis plusieurs saisons. Euh, Aujourd'hui, ce que nous, on ressent, c'est qu'on a une clientèle camping-car qui revient vers les fourgons euh, par des véhicules plus, plus mobiles, euh, plus compacts. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que... Euh, en tout cas chez Camperev, on a beaucoup développé les produits avec des fonctions euh, qui viennent du camping-car, hein, des plus grands frigos, euh, des douches séparées par exemple, et puis d'autres nouveautés qu'on présente euh, cette année, et qui permettent aux clients, euh, justement, de, de classique camping-car, de, de revenir vers les produits euh, plus maniables pour le stationnement. Et à côté de ça, on a des produits très séduisants aujourd'hui qui attirent aussi tous les primo-accédants qui viennent sur le véhicule de loisir et qui sont attirés par les, euh, les frangons aménagés. Donc tout cet effet-là fait que le, le marché s'est c'est euh, emballé sur la partie fourgon euh, et je pense avec encore des belles pers perspectives pour l'avenir. Pour Donc ce qui s'est beaucoup développé c'est la fonction euh fonction skyview donc on a désormais des toits des toits panoramiques vitrés sur nos sur nos fourgons notamment sur nos séries spéciales limited et ça permet à la fois d'apporter plus de lumière dans le véhicule et offrir plus d'espace dans la, dans la cabine donc on a une sensation d'espace de, de, de, de, plus plus important sur les fourgons et nous on a été précurseur sur cette fonction là puisqu'on l'a on l'a présenté il y a un an exactement ici au Salon du Bourget, on, on était les premiers à présenter ça. Donc on a essayé de proposer un produit très technique avec de, de, de belles finitions, ce qui est la particularité de, de Camperev. rève ici on peut toujours enlever la table. On se retrouve avec ce toit panoramique qu'on va pouvoir obstruer ou laisser... Euh, laisser ouvert et ce qui va apporter à la fois de la lumière et puis euh, et puis une ambiance euh, une, une ambiance euh, légère quoi. on va pas avoir cette impression d'enfermement euh, surtout qu'en plus le, le, le gros avantage quand même du, euh, du fourgon c'est d'avoir cette grande porte coulissante qui permet quasiment de cuisiner à l'extérieur tout en restant euh, abrité à l'intérieur ça c'est quand même un, un truc qui est assez génial C'est vraiment une dynamique déjà globale dans le monde du camping-car. Le van explose dans tous les marchés européens, particulièrement en France. Et aujourd'hui, chez Challenger, on a une gamme qui est cohérente avec notre gamme de camping-car, c'est-à-dire beaucoup d'équipements, de la qualité, à un prix raisonnable pour permettre à chacun de partir dans les plus belles escapades. Alors on vient chercher de la qualité, le côté pratique et rationnel. Tous nos véhicules sont pensés avec une belle expérience produit, de nos ingénieurs, de nos équipes qui sont là pour vivre avec nos véhicules et les proposer enfin aux clients. Donc on a de la lumière, on a de l'espace, de la convivialité pour passer des bons moments, qu'on soit nouveau dans le monde du camping-car ou qu'on ait 35 ans d'expérience comme la marque aujourd'hui. Bien sûr on a une gamme de vannes qui est large et qui s'adresse à tous les publics, du jeune baroudeur au couple éprouvé mais aussi aux familles puisqu'on a par exemple le V114 Max chez Challenger qui propose quatre couchages en lit superposé et qui permet aux familles de partir et de profiter de bons moments aussi en van Aujourd'hui, le fourgon et le van sont des grandes tendances qui se dégagent. On avait déjà vu ça les années précédentes, mais là, il y a vraiment une tranche supplémentaire qui est en train de se creuser entre le camping-car et le van. Quand on est comme nous, une famille, on ne peut pas y être insensible, on peut regarder aujourd'hui les fourgons en se posant la question est-il ou non possible de partir en fourgon à quatre personnes c'est la question qu'on se posera prochainement. En fait, quand on, quand on voit cet espace, on se dit que finalement, à quatre, ça, ça peut être fonctionnel. On a les deux sièges pivotants, on a deux sièges confortables ici. Hein. C'est vraiment, la sellerie est très confortable. Et puis, on a surtout cette cuisine qui donne sur l'extérieur ça c'est quand même assez génial, je pense, euh, en été ça, ça reste euh, des, des choses qui sont, euh, euh, voilà, on est open, on a envie de vivre dans la nature, pour peu qu'on mette euh, le haut vent, euh, on est un petit peu abrité, on a derrière deux lits, une salle de bain, on a un frigo de taille raisonnable, c'est un bon compromis. Alors nous, en ce moment, on est en effet très centré sur, sur des fourgons et puis sur des profilés compacts. C'est vraiment ce que, ce que demande la clientèle en ce moment, c'est vraiment des véhicules passe-partout. Euh, donc euh, c'est donc ce qu'on a aujourd'hui dans notre gamme. Le Twin Supreme avec son, son toit panoramique au-dessus qui, qui est un grand succès, euh, qui est très plaisant, ce qui donne vraiment une grande euh, lumière naturelle. Et puis il y a, euh, on a sorti une, une série spéciale salon qui est le Matrix 600 DT GT Edition, qui n'a pas de lit permanent et qui a un lit pavillon à l'avant qui, qui se descend pour, juste pour la, le couchage de la nuit, qui se relève et ça permet d'avoir un grand salon la journée, une grande salle de bain. Euh, une grande penderie, donc c'est vraiment le, le véhicule pratique. D'accord. Celui-ci, c'est notre grande nouveauté, bah il fait un, un vrai carton. Allez, si on y va. Ce, ce toit panoramique avant où on a enlevé le placard au-dessus des sièges. plus, on a rajouté une vitre, donc ça fait vraiment euh, très bien. très lumineux. Voilà, la douche. Donc dans ce véhicule qui est vraiment très grand, avec ce lit pavillon qui va pouvoir se baisser, on va pouvoir quand même rentrer à l'intérieur une moto, des planches à voile, enfin tout un tas de choses, des objets plus ou moins sportifs et volumineux. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Et en plus, il y a une plaque en bas et des anneaux pour pouvoir fixer tout ça. Ce qui est quand même assez bien pensé, il faut le dire. ancien constructeur français de véhicules de loisirs, puisque la société existe depuis 1921. Bah écoutez, Aujourd'hui, on a plusieurs euh, types de clientèle qui vient chez Notin. On a des gens euh, avec des familles euh, qui sont de plus en plus intéressés par des modèles avec des lits jumeaux et des lits de pavillon, euh, qui permettent de faire dormir les enfants euh, à l'arrière dans les lits jumeaux et aux parents de profiter du salon jusqu'à tard et de pouvoir utiliser le lit de pavillon, et le matin d'être aussi autonome, sans gêner les enfants. Et puis on a notre clientèle traditionnelle euh, historique de l'entreprise euh, qui cherche des véhicules à vivre, donc des véhicules vraiment très haut de gamme en termes de confort et, et d'équipement. Aujourd'hui, euh, l'identité Notin s'est construite euh, tout au long de ces décennies euh, autour euh, d'éléments vraiment spécifiques comme les volets euh, en bois à l'époque, qui aujourd'hui sont devenus des volets électriques. Euh, donc c'est vraiment une notion euh, de se sentir comme chez soi, et le soir de fermer ses volets. Euh, C'est des matériaux nobles qui sont utilisés dans les produits. Euh, donc on essaye euh, toujours de choisir euh, bah, le, le, ce qui se fait de mieux euh, dans la profession euh, pour le traitement du mobilier, euh, de la cabine de douche. Tous les espaces voilà, sont, sont traités de manière optimale dans nos intérieurs. Aujourd'hui on, on a donc les portes, Les modèles sur Fiat sont des modèles 3,5 tonnes euh, qui peuvent aussi euh, être produits sur des bases 4,4 4, 4 tonnes du donc on a à la fois l'offre en VL et en PL ensuite notre gamme sur le modèle porteur Mercedes et Iveco est uniquement en PL puisqu'on démarre à 5, ,5 tonnes et qu'on va jusqu'à 7,5 tonnes. Ici on a un, un frigo en 190 litres donc avec un, un, vrai, un vrai frigo en deux compartiments et qui se ferme, sécurisé et on a aussi un four avec un grille qui est quand même assez original et avec une vraie porte qui ferme également euh, réellement. Et puis, quand on se recule ici, on a la salle de bain avec un, un joli éclairage euh, euh, rose qui est sympa comme tout. Et puis, surtout, on a quand on s'approche, on a un, un vrai euh, porte-serviette qui se déploie. C'est un camping-car qui est très aéré, très moderne. Et euh, de suite, on, on sent euh, la qualité des matériaux et le confort. À l'arrière, dans la soute, on va trouver un grand coffre avec des prises électriques sur lesquelles on va pouvoir se brancher et recharger ben, euh, des vélos, des trottinettes électriques, euh, des, des choses comme ça qu'on va pouvoir euh, emmener euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la mobilité urbaine. Euh, mais on a aussi des accessoires comme ça, comme ce rail sur lequel euh, viennent euh, se mettre des euh, des, des, des attaches sur lesquelles on va pouvoir justement fixer les vélos, la moto, le scooter, ce qu'on va, qu va rentrer à l'intérieur, ce qui est quand même pas mal, et la soute est chauffée, euh, ce qui apporte aussi un, un, un confort supplémentaire. J'espère que ces quelques visites vous auront permis de voir des aménagements nouveaux ou des accessoires utiles. Nous verrons dans une prochaine vidéo d'autres marques et d'autres véhicules. Restez avec nous, mais sachez que pour bien choisir son camping-car, il faut avant tout définir ses propres besoins et son budget. On vous souhaite de passer une belle semaine, et si ce n'est encore fait, pensez à vous abonner.